Vous qui défendez la valeur travail, pourquoi est-ce que vous vous opposez à cette réforme des retraites qui demande aux Français de travailler un petit peu plus Travailler un petit peu plus Vous rigolez ou quoi Ils ne demandent pas de travailler un peu plus, ils demandent deux ans de plus. C'est les femmes qui, à qui on va demander un, un, le, le plus gros effort. Les femmes, moyenne. notamment les actives oui. euh, qui ont eu et, des enfants. Et, et ceux qui ont commencé très tôt à travailler dans des métiers pénibles, on va leur demander de travailler de plus. Deux ans de plus, C'est pas un peu plus. Ils sont en train de casser le travail. Enfin, un monsieur qui porte une caméra là, avec tout son atérail, avec son exosquelette, même ça, ça, ça, il a 10 kilos sur le dos, lui. Vous allez lui demander de travailler un peu plus, c'est comme ça que vous présentez la réforme Enfin, non, Mais... non, Quand on défend le travail, comme moi je défends le travail, c'est un travail dans lequel on s'épanouit, un travail que l'on peut exercer dans de bonnes conditions, un travail où on sait ce que l'on fait, pourquoi on le fait, et où en fait, on, moi je dis... Je revendique le droit d'être heureux au, euh, au travail et de pouvoir s'y épanouir. Et c'est pas en demandant aux Français de travailler jusqu'à ce qu'ils aient le corps cassé que l'on va valoriser le travail. Mais au il contraire. reste des choses à négocier. Vous parliez des femmes, c'est sur la table de négociation, les seniors, les carrières longues. Est-ce que vous allez quand même jouer le jeu à l'Assemblée Mais euh, on a toujours été, mon groupe, les députés communistes, les sénateurs et sénatrices communistes étaient de ceux qui utilisaient le temps que nous avions à l'Assemblée nationale pour faire des propositions. Or, le temps que nous accorde le gouvernement avec l'article 47-1 est un temps limité – Vous avec aurez le plus date, de temps que pour non. la réforme Wörth, plus de temps que pour la réforme Touraine, plus de séances, plus d'heures pour discuter de cette réforme. – Mais enfin, mais vous, vous plaisantez ou quoi ?– on Non, non, ce sont les a, chiffres, a, a, alors là c'est factuel, ce sont a, les chiffres de l'Assemblée nationale. – On a nationale. 7 jours et demi de débat à l'Assemblée nationale. À l'issue de ces 7 jours et demi. – Vous avez 20 si jours. – On a un compte à rebours, il y a un sablier. – 50 jours en tout. – Non, non, non, non, non c'est vrai. Écoutez, on ne va pas faire devant les téléspectateurs non. Hein, vous rigolez On a sept jours et demi, exactement. Et avec un sablier, c'est-à-dire que si à l'issue de ces sept jours et demi, euh, nous n'avons pas fini de débattre de tous les articles, le texte s'en va sans amendement, sans rien, comme un 49-3 au Sénat. C'est pour cela que nous disons, nous, que ce gouvernement fait le choix d'un temps limité. Il ne veut pas le débat. Nous, on le veut. Et d'ailleurs je demande à la présidente de l'Assemblée nationale de créer les conditions pour que l'article 7, celui qui repousse l'âge de départ en retraite de 62 à 64 ans, que cet article 7, il vienne tout de suite à l'Assemblée nationale, parce que la présidente, elle peut décider de mettre l'article 7 à la fin pour qu'on n'ait même pas à le voter et pour que les Français ne voient pas quels sont leurs députés qui va voter pour ou contre. Nous, on le veut, ce débat-là. Et on l'a mis au pied du mur. Quand vous entendez Elisabeth Borne dire que les 64 ans, ce n'est plus négociable, vous dites quoi Qu'elle s'y prend mal Ou, ou, ou, ou qu'elle dit juste la vérité bah, C'est tout simplement qu'elle provoque les Français. Elle provoque les Français en, en disant euh, euh, on veut le débat à l'Assemblée nationale, mais... Euh, le report de l'âge de départ en retraite, c'est non négociable, mais c'est irrespectueux. C'est euh, remettre en cause non seulement la démocratie, euh, le débat parlementaire, mais en plus ne pas entendre que la, les trois quarts des Français n'en veulent pas, qu'elles nous permettent de montrer qu'il y a d'autres choix euh, que de repousser l'âge de départ en retraite pour financer. Euh, pour réparer les inégalités qui existent aujourd'hui en, en, dans, dans notre système de retraite. S'il y a un déficit de 12 milliards d'euros, qu'elle nous laisse la possibilité de montrer qu'il est possible d'aller taxer les 80 milliards d'euros de dividendes, par exemple, pour combler ce déficit, de mettre à contribution les revenus du capital, pour combler ce déficit. Vous savez qu'augmenter 5% les salaires des Français et il y en a besoin aujourd'hui hein, avec le prix de l'essence, le prix des péages, le prix des produits alimentaires, augmenter de 5% les salaires des Français, c'est 9 milliards d'euros, c'est 9 milliards d'euros de cotisations qui rentrent euh, dans le, notre système de retraite. J'entends votre nous, proposition. Mais non, mais nous mais... on veut du débat et on veut montrer aux Français qu'il y a d'autres choix que de repousser l'âge de départ en retraite. Demain, demain il y a une nouvelle journée de mobilisation. Est-ce que vous faites partie aussi de ceux qui disent faut bloquer le pays, faut des grèves reconductibles Moi je demande au, au, au gouvernement qu'il mesure la colère profonde qui existe dans le pays, le rejet ultra majoritaire de sa réforme. Et si le gouvernement fait le choix de passer en force sa réforme, il fait le choix de fracturer notre pays gravement, profondément. Je ne peux pas vous dire ce que ça va provoquer. Je crains le pire. Le choix du chaos social. C'est le choix de la ministre, de la première ministre qui fait le choix de refuser euh, de discuter d'autres propositions. Donc vous êtes pour le, blo le blocage. Ah mais je suis pour que nous euh, soyons hyper mobilisés tous, pas seulement les salariés, les jeunes, les retraités, les chefs d'entreprise, les commerçants, électricité aux élus. tous ceux. Enfin, mais pourquoi pourquoi vous dites ça Vous avez vu ce que fait euh, la vous savez ce, ce, ce qu font, que vous savez ce qu'ils font les travailleurs de l'énergie ils sont aujourd'hui en train de mettre l'électricité gratuite. C'est l'opération Robin des Bois. Oui, ce mais sont -ce des des bois. Est-ce que c'est légitime de ce couper l'électricité aux élus qui sont, sont la réforme Ce sont des robin des bois qui mettent l'électricité gratuite pour des crèches, vous pour, des pour des médiathèques, pour des médiathèques. Parce élus. que quand je vous apporte des réponses, vous me coupez. Donc vous allez me laisser aller jusqu'au bout. Eh bien moi, c'est Robin des Bois de l'énergie. Ce sont à eux que l'on devrait décerner une médaille, parce que eux, ils portent assistance à des services publics en danger. Nous faisons la démonstration par notre solidarité, par notre générosité, que le camp du progrès, il est chez nous. Et le camp du blocage et du chaos, il est chez la Première Ministre. – Et vous n'avez pas répondu à ma question. Est-ce que c'est légitime de bloquer l'électricité, de couper l'électricité chez des élus de la eh bien, République écoutez, vous savez ce que ça fera pour ces élus de la République Ça sera « vie ma vie » et ils verront ce que c'est que de vivre en précarité énergétique ce que vivent aujourd'hui 12 millions de nos concitoyens qui n'ont pas les moyens de payer leur, leur électricité et à qui on bloque les compteurs. Eh bien les roubains des bois de l'énergie, à cela aussi, ils rétablissent l'électricité. Euh, quand Gérald Darmanin reproche à la NUP de bordéliser le pays, est-ce que vous vous sentez visé Pas du tout. Pas du tout Vous Alors. faites partie de la NUP bah, oui, mais je ne me sens pas du tout euh, concerné, parce que nous nous avons toujours euh, euh, exercé euh, notre droit d'amendement, euh, le débat euh, au Parlement, et donc euh, nous avons donc toujours… Donc c'est la France insoumise euh, bah, Je ne sais pas, faut il faut qu'il précise sa pensée. mais moi, je ne me sens pas concerné. Hein. Non, non, nous on travaille. Vous travaillez. Euh, vous travaillez euh, hier, les 30 000 adhérents communistes ont voté ce week-end hein, pour mmh. euh, désigner le projet qui sera soumis au Congrès, ce sera en, av en avril prochain. Ils ont choisi le vôtre à 80%. Alors, C'est vrai que c'est plus net que chez vos amis socialistes. Ce n'est pas une aubaine pour vous, la pagaille chez les socialistes, chez les insoumis Non, parce que euh, moi, ce que je souhaite, et euh, toute mon énergie est consacrée à ça, c'est que la gauche l'emporte le plus vite possible. D'abord sur cette réforme des retraites. Nous devons donc être unis, travailler ensemble, en coordination avec l'intersyndical, mais aussi être chacun fort. Et euh, le poids euh, qu'ont décidé de donner les communistes à l'orientation que je soutiens est un point important. Parce que quand nous sommes un parti communiste fort avec euh, 42 000 adhérents, 30 000 qui ont voté et qui ont exprimé à 80% ce choix, eh bien effectivement nous sommes une force politique à gauche stable stable, uni, et qui va mobiliser toute son énergie dans cette, contre cette réforme des retraites quand, Macron. Quand vous voyez ce, ce, d'un mot ce, ce, ce, ce sondage hein, très récent de l'IFOP, désormais 54% des Français vous préfèrent à Jean-Luc Mélenchon qui n'obtient que 34%. Est-ce que vous vous dites que c'est vous qui séduisez davantage euh, les Français ou est-ce que c'est Jean-Luc Mélenchon qui se discrédite avec ses outrances D'abord, je me dis que la politique ne doit pas être affaire de personne. Maintenant, un tel sondage, bien, écoutez, je ne vais pas dire que euh, c'est, euh, enfin, je m'en moque, ça me fait plaisir, ça me donne de la responsabilité. Ce que je souhaite, c'est qu'on soit unis et que l'on continue de s'additionner, tout simplement. Merci beaucoup, Fabien.